Mercredi 8 avril, bienvenue à Villeneuve-Loubet dans ce jardin qui nous accueille, celui de la forteresse de Villeneuve-Loubet où nous sommes accueillis depuis lundi et tout au long de cette semaine, Et nous allons continuer à parler ouais, de Villeneuve-Loubet. Il y a plein de belles choses autour de nous. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Et c'est un féru d'art qui sera mon invité dans la première partie de la grande émission. C'est un artiste peintre et il travaille ici depuis près de 50 ans. Il a créé en 2011 un espace d'art qui porte son nom, l'espace d'art Alain Junot. Il nous parlera donc de son travail, mais aussi des artistes avec qui il collabore. Comme promis, on grimpe vous retrouver sur le chemin de ronde de cette forteresse. Virginie, vous êtes aux côtés d'Alain Junot, votre invité. Oui, Eric, et avec mon invité, on est monté, on est sur les remparts et on a une très jolie vue. On voit la mer hein, d'ici et on en profite avec l'artiste peintre Alain Junot, qui est mon invité ce soir. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors Alain, euh, vous étiez en train de m'expliquer que vous êtes installé ici à Villeneuve-Loubet et vous y travaillez depuis près de 50 ans déjà. Eh oui, ça fait déjà 50 ans même, pratiquement plus puisque avant j'ai travaillé ailleurs mais j'habitais déjà à Villeneuve-Loubet et depuis donc 50 ans, je suis ici pour travailler, j'ai travaillé aussi pour monsieur qui nous accueille, le Marquis de Panispassi et euh, donc toute la j'ai connu moi aussi toute la famille. Mm -hmm. Dans mon âge. <rire> voilà. C'est vous qui le dites. Hein voilà, c'est moi qui le dis. Bon. Et donc, euh, mes chemins sont, ont été multiples. J'ai travaillé dans l'architecture, j'ai travaillé dans le tourisme et toujours, j'avais la passion de l'art. D'ailleurs, c'est l'art. j'ai commencé ma vie par l'art parce que, figurez-vous, quand j'étais jeune, j'ai appris l'espéranto. Mm -hmm. C'est une petite histoire, c'est vrai, mais j'ai appris l'espéranto qui est le langage universel. Mes parents sont sortis de la guerre, évidemment, et le langage universel, pour moi, c'était le summum. Je rentre à l'école, on me dit Il faut apprendre l'anglais. L'espéranto, <rire> c'est fini. Mm -hmm. Je me suis buté contre ça, et du coup, bah, j'ai appris le langage international, c'est-à-dire le langage du dessin. C'est vrai. Et voilà. alors, vous parlez d'universalité, vous avez représenté justement la France à Shanghai, il y a quelques années. Voilà, donc euh, évidemment, j'ai eu un long parcours artistique, et euh, depuis quelques années, donc, je fais uniquement de, maintenant uniquement de l'art, et de ce fait, ma notoriété a été. Merci. <rire> Telle que. Vous fait êtes parti loin. Je suis parti, j'ai été sélectionné pour représenter la, la France, enfin l'art français, à l'exposition universelle de Shanghai, au pavillon de la francophonie. Comment on peut le décrire, justement, le, le définir, peut-être, votre travail d'artiste Vous nous avez envoyé quelques photos. Il y a des choses très figuratives et puis des choses complètement abstraites. Voilà. Bien. En fait, quand j'ai commencé à travailler, j'étais plutôt figuratif, architecte de formation. Donc c'est le figuratif. Et puis la vie, c'est du figuratif, ce n'est pas de l'abstrait. On doit vivre tous les jours avec des choses concrètes. Et puis un jour, j'ai commencé à faire de l'abstrait. J'ai commencé à comprendre l'abstrait en voyant des grands maîtres qui m'ont qui précédé, évidemment. Et je me suis dit, il va falloir que j'essaye un peu. Et alors, quand je suis allé à Shanghai, là, je me suis dit, ah non L'abstrait, c'est ça, la vraie vie. Ouais. Bon, chacun a sa façon de peindre, chacun a sa façon de voir les choses, mais l'abstrait, c'est au-delà de, du figuratif. Alors, des talents variés, justement, on peut en voir dans cet espace d'art que vous avez ouvert en 2011, qui est situé euh, sur la route de Grasse, à la sortie de Villeneuve-Loubet, et qui porte votre nom. Voilà, oui, donc, euh, puisque je suis installé depuis très longtemps ici, j'ai eu le, la chance de pouvoir euh, aménager un grand espace, donc un espace d'art, parce que je suis artiste et que je veux que les amis artistes puissent venir chez moi et pouvoir recevoir aussi des amateurs d'art. Mmh. Et nous, souvent, nous, nous nous retrouvons et nous créons ensemble. Vous parliez euh, de la fête euh, de François Ier. Eh nous avons créé plusieurs masques et plusieurs tableaux à l'occasion de François Ier. Nous avons participé aussi aux fêtes gourmandes avec plusieurs artistes qui sont même de, de villeneuve loubet ou même des environs. Et à l'espace d'art, évidemment, je reçois des artistes déjà de notoriété, hein, il faut dire, mm -hmm. et qui sont de France entière. Alors cet espace, il est ouvert toute l'année, à tout le monde Alors l'espace, est ouvert, enfin j'habite sur place, donc en fait c'est <rire> ouvert vous. toute l'année, mm -hmm. et euh, on peut me venir visiter sur rendez-vous. Après c'est ouvert tous les jours, mais en été seulement. Très bien. Hein Parce qu'il faut aussi qu'on travaille, on ne peut pas être là uniquement évidemment. pour recevoir des gens. On peut gens. assister aussi, je crois, de temps en temps à des performances oui, évidemment, chaque fois que nous faisons une manifestation, on crée des performances. Euh, L'année dernière, nous avons par exemple mis en place une grande sculpture de Eric Ballade, qui maintenant prône euh, devant l'espace le, d'art. L'année d'avant, c'était une sculpture d'Alain euh, Girelli. Euh, auparavant, nous avions une sculpture euh, de euh, Pierre Fouénant. Voilà chaque année et puis bon d'autres manifestations on a eu Jean Mas, de l'école de Nice ouais. que vous connaissez mm -hmm. euh, qui est venu on a eu Nivez, on a eu Atman qui sont venus plusieurs fois ça n'arrête pas ça, ça n'arrête jamais ça n'arrête jamais à chaque année de nouveaux partenaires qui viennent et puis je veux que ce soit des nouveaux, je ne veux pas que ce soit tout le temps la même chose. Un endroit... Il y en a déjà un qui est tout le temps là, c'est moi. Voilà, et ça suffit. <rire> en tout cas, c'est un endroit pas mal. très vivant, l'espace d'art Alain Junot. Est-ce que vous connaissez Alain Paul Tremelin Oui, je connais Alain bien sûr, je connais M. Paul Tremelin. C'est un vieux Villeneuve qui fait partie des Granouillers lui aussi. Et c'est un homme qui a beaucoup donné pour, pour la commune. Merci à vous. On va le retrouver donc tout de suite, cet invité, aux côtés d'Éric Charest sur le plateau de la grande émission.